Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Star Citizen possède des planètes d'une grande complexité et si cela est rendu possible, c'est qu'au lieu d'enregistrer toutes les géométries de la planète, comme on le ferait dans un éditeur de niveau traditionnel, des cartes de hauteur et d'autres données à propos de la planète sont stockées. Et ensuite, des morceaux de la planète sont construits autour du joueur. Le problème de cette méthode est que les artistes se sont retrouvés à ne plus pouvoir modifier des points particuliers du terrain. C'est là qu'intervient le système de modification de terrain. Il fonctionne grâce à l'application de modificateurs sur l'ensemble de la planète. Et lorsque le terrain est chargé, une vérification est faite pour voir si la surface est en contact avec une box de modification. Et si c'est le cas, le modificateur applique une variation sur l'axe Z, comme vous pouvez le voir sur les images. Il suffit ensuite d'ajuster la hauteur en fonction des besoins. Ces modificateurs offrent une liberté totale aux artistes, puisqu'ils peuvent les inverser, les agrandir ou même les déplacer. Tout cela grâce à une simple interception des géométries et de l'application d'un décalage grâce à une fonction. Lors du déplacement d'un avant-poste, les développeurs peuvent donc désormais aplatir le terrain pour éviter qu'il soit sur une surface trop déformée. Il faut bien sûr prendre en compte l'aspect esthétique lors de la création de la plat, une fois que c'est terminé, il suffit de placer l'avant-poste et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun problème de clipping de terrain. Pour éviter que les artistes se retrouvent avec des formes géométriques trop propres lors des modifications de terrain, il est possible d'ajouter du bruit pour venir casser les bords de la plat, ce qui donne l'aspect dentelé que vous pouvez voir. Cela permet au final d'avoir un aspect plus naturel. Ces modificateurs donnent donc le choix aux artistes de créer des aplats pratiques pour les joueurs sans pour autant donner l'impression qu'une équipe de terrassement est passée par là avec des bulldozers. Et en utilisant exactement le même système, il est possible d'ajouter de l'eau au terrain. Pour ce faire, le développeur utilise un moyen de créer un chemin d'écoulement de l'eau et commence donc par placer une source, ce qui crée ensuite des points de passage de l'eau. Ce processus se fait étape par étape et chaque point crée un arc de cercle depuis le point d'origine de l'eau et utilise le point le plus bas sur cet arc de cercle pour définir le point suivant. Vous pouvez voir ici que l'un des points est blanc, ce qui veut dire que le point le plus bas de l'arc de cercle est plus haut que le point de passage précédent. Ce point nécessitera donc une érosion de terrain pour que l'eau puisse passer. Une fois que le chemin qu'empruntera la rivière est satisfaisant, on peut alors ajouter d'autres sources qui vont grossir la rivière d'origine. Une fois cette étape terminée, on peut valider l'ensemble, ce qui affinera le chemin emprunté par l'eau et ajoutera la quantité d'eau qui passe par chaque point. Ce point situé au-dessus du premier affluent a une taille de 5, tandis qu'un point en aval a une taille de 17. Et bien sûr, chaque point sera de plus en plus grand au fur et à mesure que de l'eau viendra s'ajouter. Lorsque tout est en place, on peut appliquer le premier modificateur qui ajoute des décales prints et sculpte le terrain pour créer un lit de rivière et bien évidemment de l'eau. Tout ce que vous voyez ici est un prototype d'ingénieur, il n'y a donc eu aucune retouche artistique et les matériaux utilisés comme l'eau sont des matériaux recyclés pour le test. Malgré tout, il est possible d'améliorer le visuel en ajoutant un détail que l'on a tendance à retrouver dans la nature, c'est-à-dire une végétation plus dense aux abords des rivières. En venant ajouter des arbres et de la végétation au sol, cela permet de véhiculer l'idée que cette rivière existe depuis des siècles. Et une fois que les artistes mettront la main sur cet outil, il est certain que cela donnera des visuels époustouflants. Comme toujours avec Star Citizen, un outil peut prendre du temps à être développé. Mais une fois qu'il est fonctionnel, il permet d'ajouter des rivières à travers toute la galaxie en quelques clics. Nous devrions donc bientôt voir coller l'eau des montagnes dans le jeu. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en janvier, et c'est le moment où les développeurs se réunissent pour faire le bilan de l'année écoulée et planifier les modifications à venir. Jared en a donc profité pour discuter avec l'équipe en charge du modèle de vol et du système de combat. L'objectif de l'équipe est de fournir un accès complet aux joueurs aux fonctionnalités qui composent le jeu pour leur permettre d'avoir différentes approches en fonction des missions, pour que le joueur ait une sensation de contrôle total. L'intérêt d'un sommet sur le combat est qu'il permet d'intégrer des membres des différentes équipes qui ont un intérêt pour le combat spatial. Cela ajoute de nouvelles données et des points de vue extérieurs pour aborder les problèmes que l'équipe rencontre et ensuite de tester les différentes solutions proposées pour voir lesquelles sont fun et lesquelles ne le sont pas. Le sujet principal de cette année est la géométrie de combat. Autrement dit, la façon dont les vaisseaux volent les uns par rapport aux autres durant un combat est l'une des améliorations que les développeurs souhaitent implémenter, et la création de capaciteurs, rendant les actions du joueur durant un combat plus importantes et amenant des répercussions plus importantes également. Concernant les armes, les développeurs souhaitent s'éloigner des données pures pour s'intéresser plus en profondeur aux interactions entre les différentes armes et les boucliers, ainsi qu'aux différents rôles des vaisseaux, pour que ceci soit plus important lors de l'achat d'un vaisseau. La prochaine étape pour mettre tout cela en place est la phase de prototypage. Il est bien sûr impossible pendant cette phase de dire pour les développeurs ce qui marchera ou non et c'est pour cela que différentes solutions doivent être testées permettant de voir toutes les interactions possibles entre les différents systèmes. Nous pourrons voir le résultat de tous ces tests au fil de l'année. Mais avant de vous quitter, nous allons jeter un œil à un test que l'ingénieur s'est amusé à faire avec le modificateur de terrain. Attention, cela n'est qu'un petit test de ce qu'il est possible de faire en mélangeant plusieurs technologies comme un lanceur de grenade et un modificateur de terrain faisant des trous. En combinant les deux, lorsque vous tirez, la grenade crée un petit cratère. Bien sûr, je le répète, ceci n'est pas une annonce officielle ou une technologie qu'il est prévu d'implémenter pour l'instant. Mais il reste néanmoins intéressant de voir ce que l'on peut faire en combinant des outils.